comment faire pour monter des manches déjà fermées, dans un corps déjà fermé lui aussi. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que enfin, sur ce modèle-là particulièrement, ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est le sous-bras, en gros, il y a une partie toute droite, qui va être qui correspond pareil à la partie toute droite de la manche alors on va aligner ça avec l'équivalence sur le corps et puis aligner le milieu de la tête de manche sur l'épaule la première chose à faire ça va être de retourner le corps sur l'envers alors pour un pull on retourne ça c'est un cache-cœur je le retourne aussi et seulement le corps donc euh, voilà donc mon, la, le corps du vêtement sur l'envers ici, là c'est l'endroit. L'endroit est à l'intérieur, je commence par glisser ma manche dedans, je ne l'ai pas retournée, hein, je rappelle, elle est restée sur l'endroit. Donc en fait on fait comme une couture normale, endroit contre endroit. Donc je glisse ma manche, je sors le grand fil là, j'ai gardé du fil pour faire la couture lorsque j'ai rabattu mes dernières mailles. On aligne le milieu... À peu près comme ça sur l'épaule. Voilà. Hop. Ensuite, dessous, j'aligne les parties droites. Comme ça, et je mets une épingle à chaque extrémité. Okay. Alors ensuite alors je vais aligner les coins là et ensuite je vais répartir mes épingles du mieux possible hein. je commence par le milieu Okay. Bon, l'autre côté même chose, hein. donc là je passe, voilà donc où j'en suis, donc le col là, l'endroit ici, endroit contre endroit à l'intérieur, la manche là, j'en ai profité pour enfiler mon aiguille sur le fil et on va assembler tout ça au point arrière. Le fil vient de la manche. au bord je commence par traverser la manchure le point arrière donc une fois qu'on est devant là on repart un petit peu en arrière et on revient devant ouais, cette épingle là je peux déjà m'en passer Je vais faire tout le tour de la de l'emmanchure comme ça, quelques minutes plus tard et quelques épingles plus tard, j'ai fait un demi-tour, je, je risque un oeil de l'autre côté à l'intérieur pour voir, c'est pas mal. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, je vais continuer, hein. il me reste demi-tour à faire et la deuxième manche.